Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 15 de ce défi. Ça continue, on enchaîne, on ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, on va faire la présentation d'un pied de micro. Et du coup, le pied de micro, vous l'avez déjà sans doute vu dans des vidéos précédentes. Il est juste ici, il est toujours à côté de moi, il m'accompagne de partout. Voilà, il gêne la vue aussi. Mais alors, ce pied de micro, combien il m'a coûté Où est-ce que je l'ai acheté Est-ce qu'il est bien ou pas Attendez, je vais le ranger parce que c'est un peu compliqué. Ce pied de micro, je l'ai acheté sur Amazon. Au prix de 14 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, pour 14 euros, je m'attendais à quelque chose qui tienne pas, que ça soit compliqué. Mais voilà, c'est tout. Il est juste bien, nickel. Pour moi, ça me convient mais parfaitement. Je l'utilise pour quand je suis sur mon bureau, pour quand je joue à Overwatch. C'est beaucoup plus simple pour moi. Il y a ma table de mixage juste derrière. Il est branché, il est relié, prêt à tout. Vous pouvez l'incliner dans toutes les directions. Du coup, voilà, ce pied de micro est vraiment juste génial. Moi, je me suis amusé à mettre des petits scratchs ici, et là, pour tenir le câble, pour que ça soit nickel. Mais en tout cas, voilà, il va dans toutes les directions où je vais même le prendre. Et c'est nickel, moi, pour mon micro, mais c'est franchement génial. Je revis grâce à ça, je revis clairement. Du coup, voilà, le lien de ce produit est disponible dans la description si vous le souhaitez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos de ce défi. On atteint vraiment très rapidement le 23, et ça, ça me fait plaisir Allez, restez accrochés, c'est parti, on n'a pas encore fini. Ciao